En tant que leader mondial de la fabrication de composants électriques, WAGO comprend le pouvoir du perfectionnement continu. Toutefois, en dépit de son succès, WAGO a été confronté au même défi que beaucoup d'autres entreprises qui ont besoin d'un véritable marketing omnicanal. Les coûts élevés, l'inefficacité de la saisie des données et la longueur des délais de production rendent le marketing hors ligne rapidement obsolète. En somme, son modèle de commercialisation était de moins en moins viable. WAGO a cherché à automatiser et à moderniser les processus de mise en page de ses publications marketing et a commencé à utiliser Print Suite. Print Suite a permis à WAGO d'automatiser la production de ses contenus et la mise en page de ses catalogues. L'automatisation a permis à WAGO de créer ses catalogues sur la base des éléments de son offre e-commerce afin d'offrir une expérience client cohérente sur tous les canaux. Il fallait auparavant à l'équipe de Wago plus d'un an pour créer un seul catalogue. Maintenant, cela ne lui prend qu'un seul jour. Et il lui suffit d'appuyer sur un bouton. Cela a permis à l'équipe marketing de faire ce qu'elle fait le mieux. Ne pas passer des journées interminables à faire des copier-coller d'informations produits. Mais plutôt de créer stratégiquement des catalogues spécifiques par ligne de produits, qui répondent parfaitement à ses besoins marketing. Grâce à son succès et aux ressources qu'elle a ainsi libérées, l'entreprise transforme d'autres secteurs de son activité, notamment en utilisant la solution innovante de PRINT pour automatiser les schémas techniques, les fiches techniques à la demande et les emballages multilingues basés sur les données produits. Pour des entreprises comme WAGO, les publications digitales et papier sont des éléments essentiels et efficaces du marketing omnicanal. Et lorsqu'elles sont produites avec une plateforme d'automatisation de pointe telle que Print Suite, Oago est en mesure d'offrir une expérience client de qualité supérieure. Pour plus d'informations sur la façon de transformer vos processus d'édition, rendez-vous sur www.print.com.